Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo suite à la vidéo qui s'était tournée ici euh, en plein à la cave où on avait vu, enfin plutôt je vous avais montré un petit peu le contenu de tout ce qui concernait au cas où le matériel en cas de catastrophe nucléaire si on peut dire mais en tout cas c'est juste du matériel à porter si jamais il y a une contamination aérienne pour éviter d'être contaminé entièrement donc avec combinaison, masques, euh, gants, sous-gants, sur-gants, euh, bottes, iodure euh, de potassium et un petit peu de matériel médical en plus qui peut se rajouter avec justement deux petites vidéos qui passeront sur la chaîne, euh, qui sont passées sur la chaîne à différents moments. Donc n'hésitez pas au cas où à aller voir tout ça. Et du coup, ce qu'on était ressorti lors de cette vidéo, c'était que certains petits abonnés, hein, quelques-uns, il y en a quand même quelques-uns, c'est cool. Ils avaient remarqué un petit peu le stock de bouffe. Alors il y en a eu un petit peu plus entre temps. Euh, mais du coup je vais vous présenter un petit peu tout ça donc on a une grosse partie de conserves euh, déjà euh, de conserves <rire> tout simplement qui peuvent être mangées directement autant froide que chaude mais plutôt dans le sens euh, voilà, à réchauffer donc je vais vous montrer ça au détail hein. je vous fais une petite, euh, un petit inventaire rapide donc des conserves, on a quelques légumes on a tout ce qui est thon euh, thon en huile avec différentes préparations des choses déjà faites du pâté, des sardines. On a euh, ce qui s'apparente à des nouilles chinoises aussi, donc au cas où à réhydrater. Il y a la petite préparation, un petit peu d'huile à l'intérieur, donc vous connaissez hein, les, les nouilles instantanées. D'autres petites conserves en individuel. Un autre pack de conserves individuelles unitaires, donc avec des plats préparés, un petit peu de sardines et, et compagnie. Et sur le reste, ici, vous avez un petit peu, donc voilà, d'autres plats préparés. Et là, c'est un petit peu, alors c'est un petit peu en suspens. Hein, c'est pas complètement bloqué. Euh, mais c'est un petit peu pour ce qui concerne euh, un petit peu les petits plaisirs si on peut dire donc on a des petits boules choco, des chamallows euh, on a d'autres choses qui sont à racheter mais que je voulais quand même garder là à titre d'exemple comme le Cacolac par exemple, c'est français je crois, de ce que je, ce que je me souviens euh, c'est entre guillemets du chocolat chaud froid, <rire> du chocolat froid donc euh, lait, et, euh, voilà, lait collecté transformé en France donc c'est des conserves, un petit peu en équivalent de petit-déj, qui pourrait valoir ça. Donc peut-être même à rajouter entre guillemets dans un sac d'évacuation ou autre pour des enfants, ça pourrait être très, très sympa pour, euh, en équivalent. Après, on a quelques médicaments donc, que je rajouterai en plus. Euh, du beurre de cacahuète parce que bon, moi j'aime bien ça à, à tartiner. On a euh, des poires, des fruits, euh, fruits en salade de fruits. On a également de la crème Mont Blanc, hein, que je vous conseille fortement d'avoir. Des petites portions individuelles, donc d'ananas, de fruits, d'abricots, de pêche, tout ce qui est conservable, voilà, dans le sens de vraiment des, des fruits euh, qui peuvent être euh, mangés comme ça directement. Euh, donc en grande quantité, dans, dans les pots de 840 g quelque chose comme ça, et les autres en plus petits de 400 et des poussières. En gros, les, les petits, les petits conserves comme ça, c'est portions pour une personne. Hein. Euh, après, bon, ça peut très bien être mangé à deux ou à plus, mais hein, à réguler. Et il y a également quelque chose d'autre que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps, que j'avais connu quand j'étais dans, dans ma pleine enfance, il y a plus de 15 ans en arrière, et que j'avais jusqu'à présent pas retrouvé et que je pensais que la, la boîte avait fait faillite au final. Alors que pas du tout, et il y en a toujours autant, c'est euh, la crème de marron. Alors ça, crème de marron de l'Ardèche depuis 1885. Je vous conseille extrêmement, enfin fortement, euh, à tout point de vue, d'avoir de la crème de marron. C'est, euh, entre guillemets, euh, si on pourrait dire, presque comme le Nutella français. <rire> mais que, alors je sais pas si beaucoup de personnes connaissent ou pas. Mais euh, en tout cas, c'est fait avec la crème de marron, des marrons glacés. C'est une pâte à tartiner au marron. Euh, très sucrée, mais vraiment extrêmement bonne. Donc, vous avez des portions comme ça de 500 grammes Vous en avez d'autres d'un kilo. Vous avez également euh, des choses qui se conservent comme ça de la même manière, mais qui sont en tube, donc conditionnées en tube. Vraiment en mode gros tube d'entifrice, bien plus gros. Ou des choses un petit peu plus petites et vous avez même encore une taille un peu plus petite vraiment en format poche. Mais voilà ça en tout cas donc aussi bien à avoir ça je trouve dans une réserve alimentaire parce que c'est déjà extrêmement bon et c'est extrêmement réconfortant et c'est sucré, c'est vraiment très bon. Parce que voilà ça se conserve 5 ans, on est vraiment sur de la conservation longue durée pour ça conserve équivalent. Et également au cas où comme pour le cacolac ou autre, pour un sac d'évacuation, ça peut vraiment valoir le coup. Donc en tout cas, je vous conseille. Euh, le, le stock n'est pas complet. Hein, il y a des choses qui ont été un petit peu déplacées, reculées, des choses qui sont en phase de test, d'autres choses à voir. Également, vous le voyez peut-être un petit peu moins. Je vais vous montrer ça juste. Mais du coup, voilà, je vous montre ça un petit peu mieux. Vous avez toute la partie donc, que je vous disais en plus, euh, conserve individuelle, donc qui peut être en apport de ça, que je n'ai pas pu mettre que je pas envie que ça se pète la gueule. Donc ça reste là de côté pour le moment. J'ai également du matériel de pêche, bon c'est pas du tout alimentaire, mais au cas où, si jamais il y a besoin, ça touche un peu l'alimentaire quand même, hein, les poissons, donc voilà. Et on a évidemment toute la réserve qui concerne euh, la partie bougie et allumage, donc qui au cas où potentiellement avec des grosses bougies comme il y a là, de pouvoir chauffer des grosses conserves ou des plus petites. Je vous ai également fait une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous, la, je vous mets la vidéo en fiche au cas où vous aurez juste à, voilà, à attendre un petit peu et à prévoir pour chauffer vos conserves mais c'est quand même possible de faire ça, de chauffer une conserve avec une bougie, une flamme de bougie ça paraît logique, c'est logique que ça fonctionne donc on va pas plus se prendre la tête pour ça donc voilà dans l'ensemble euh, tout ce qui est ici en tout cas donc en tout cas surtout pour la partie thon et conserve c'est vraiment ce que personnellement je préfère euh, dans l'alimentation que j'ai pu tester. Donc voilà, on se retrouve vraiment sur la partie euh, conserve thon et compagnie, qui pour moi est vraiment le top actuellement. Je, je voulais vous faire un petit peu un top individuel au cas où avec des tests de goût et autres. Donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais euh, pour faire des tests de goût un peu sur un petit peu ces conserves là, euh, les conserves de thon entier petit navire pour moi c'est vraiment les meilleurs. Donc celles-là, elles sont l'huile de tournesol, elles sont vraiment bonnes. Celles qui sont un cran au-dessus, c'est les miettes de thon à l'huile d'olive vierge extra. Celles-là, elles ont vraiment beaucoup de goût. Mais les deux sont vraiment très cool pour ça. Vous en avez également une autre variante qui est, qui est sympa, donc c'est les tomates à herbes de Provence. Sans arôme ajouté, donc toujours petit navire. Qui sont pas mal du tout. Et d'autres qui changent vraiment de l'ordinaire et que j'adore, mais vraiment de temps en temps, hein, mais vraiment que j'adore. C'est, euh, pareil, le petit navire, donc le mariné, vinaigre balsamique et échalote, que je vous conseille également fortement d'avoir. Donc, il n'y a pas du, pratiquement pas d'huile de dedans, hein, vu que c'est, voilà, vinaigre balsamique. Mais ça a vraiment un goût euh, relevé. C'est vraiment bon. Et, euh, et c'est vraiment corsé, c'est très plaisant. Euh, je ne l'ai pas trouvé au cas où au drive à Leclerc. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas toutes ces conserves là viennent de Leclerc mais euh, en tout cas elles sont achetables en magasin et je vous les conseille fortement pour moi si vous vraiment, vous devez pallier sur euh, du thon en boîte de quelque manière que ce soit, pour en avoir de côté en concert ou même dans votre cuisine juste pour manger comme ça de temps en temps je vous conseille vraiment les quatre, donc le mariné, euh, thon et fines herbes et les deux huiles d'olive euh, vierge extra, enfin vierge extra et huile d'olive euh, entière pour moi, c'est vraiment euh, les 4 meilleurs. Après, il y a une autre variante aussi qui est pas mal de temps en temps. C'est avec euh, le mariné, basilic, ça change. Il y a moins d'huile, mais c'est bon aussi, il y a un petit goût. Mais en tout cas, pour moi, les 3-4 meilleurs, c'est celle-là. Les 3 celle -là. là, et au cas où, euh, ton en plus. Donc voilà, pour moi, ça, c'est vraiment le, le top du top de vos conserves. Donc je vous conseille, après, d'en avoir suivant déjà vos moyens et surtout euh, bah, suivant vos goûts en tout cas moi j'aime bien l'huile et tout ça donc à ce niveau là c'est vraiment cool j'ai également de côté donc rajouté du cornet de bif alors le cornet de bif si jamais vous ne connaissez pas <rire> c'est pas euh, incroyable hein on va pas se mentir euh, c'est juste euh, entre guillemets l'équivalent de la viande hachée euh, assez neutre en goût mais euh, ça apporte au cas où toujours une réserve alimentaire Disons que si jamais tu as ça dans un sac, juste ça fera l'équivalent de te nourrir pour un ou deux repas. En tout cas, la, la fois où je l'avais passé, je l'avais passé en plusieurs fois parce que ça n'avait vraiment pas de goût. Il fallait assaisonner de fou pour que ça relève un minimum. Donc, c'est pas très goûtu. Franchement, ça n'a pas vraiment de goût. J'en ai vraiment là en réserve uniquement parce que euh, c'est un apport de, de nourriture conséquent et que euh, voilà ça se conserve 4-5 ans. Si jamais, pardon, si jamais vous ne mangez pas directement, bah au cas où c'est toujours passable dans euh, je sais pas moi, un chip parmentier, ou un plat, une viande en sauce, un truc comme ça, vous pouvez équilibrer ça ou avec de la purée, de la mousseline, n'importe. Et tu te fais une petite préparation, ça passe comme ça et ça le fait à peu près. Donc voilà. Après, sur les pâtés, donc là, ça ce sera à tester, je n'ai pas d'avis pour le moment. Euh, pâté neuf, c'est pas mal. Hein. Donc au niveau des pâtés en conserve euh, c'est assez simple disons que ça a du goût c'est passable c'est pas incroyable mais euh, à avoir je trouve que c'est pas mal surtout que c'est pareil du pâté qui se conserve 4-5 ans donc après évidemment qu'il y a les pâtés comme ça en bocal vert qui sont aussi bons hein, qui sont tous à peu près passables euh, mais les pâtés en conserve ont le mérite de, de résister un petit peu plus longtemps et euh, d'avoir une Enfin voilà doit juste un peu plus longtemps, donc sur ça il y a le pâté ENAF donc si vous avez en, en longueur comme ça vous l'avez aussi en petit diamètre un petit peu dans ce style là, en pâté ENAF là c'est du pâté de campagne, qualité supérieure qui est pas mal bon aussi il est vendu par euh, par 3 en longueur au cas où si vous voyez ça donc toujours euh, toujours du côté de, de, de, la bouffe, de la bouffe française donc voilà, moi sur ça je trouve que c'est plutôt pas mal donc en tout cas c'est plutôt mangeable facilement euh, et après, donc je vais terminer juste avec les, avec les sardines et comme ça, sur ça on sera bon. Du coup, sur les sardines, alors c'est un petit peu plus compliqué parce que dans l'ensemble, euh, et puis pour le thon, on peut avoir du thon naturel aussi, évidemment, mais ça c'est vous qui voyez. Euh, pour le... comment s'appelle Pour les sardines, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de variantes de goût. Euh, il y en a certains, par exemple, des boîtes de sardines euh, qui sont euh, pareilles au piment. Et je vous garantis que c'est très relevé, même si genre il y a du piment d'Espelette ou autre, ça, ça déchire quand même, il faut s'accrocher. Donc je vous conseille quand même plutôt les sardines euh, euh, sains, naturelles si on peut dire, juste à l'huile simple. Donc moi ce qu'on qu est ressorti sur les sardines dans ce que j'ai pu tester, c'est que la plupart du temps, tout au début je prenais des choses comme ça. Donc pêche océan, filet de sardines, huile d'olive, vierge extra. En général de cette marque là et de ce type là pour moi c'est à peu près euh, les meilleurs de ce niveau là. Bon c'est un marque repère, hein, on s'en fout. Hein. Mais euh, voilà, une scrite corsée sans arête justement. Hein. Prenez au cas où bien sans arête, c'est un petit peu plus agréable qu'avec arête parce que sinon tu es entre guillemets. Enfin en tout cas moi perso je le mange quand c'est avec arête un peu plus avec de la mayonnaise. Et du coup ça passe un peu plus pour les arêtes alors que quand c'est vraiment sans arête juste à l'huile. Euh, c'est un petit peu plus désagréable à manger, enfin pour des enfants ou autres, enfin, Je vous conseille pas forcément. Après, bon, chacun ses goûts. Hein. J'ai peut-être euh... <rire> peut des goûts différents suivant comment c'est passé. Mais en tout cas, euh, voilà, pareil, elles se conservent quelques années, toujours évidemment. Ça change pas, je suis même plus où la date. Voilà, c'est là. Euh, voilà, 4 ans. Donc ça là ils sont pas mal, ok Mais la raison qui fait que j'en ai plus qu'une comme ça. C'est que justement j'en ai testé d'autres marques et pour moi, euh, donc celles-là elles viennent pas de Leclerc par contre, celles-là elles viennent d'Intermarché, si je me trompe pas. C'est alors vous l'avez peut-être jamais vu ou très peu, en tout cas elles sont en général tout en bas des rayons ou autre. C'est de la marque El Pelletier euh, qui vient de Doélan en France, des boîtes jaunes comme ça. Elles sont, pour moi, c'est les meilleures qu'il y a actuellement. Euh, c'est des sardines à l'huile de colza. C'est ça la grande différence par rapport aux autres qui sont à l'huile d'olive, ou comme le thon à l'huile d'olive également. C'est que là, c'est à l'huile de colza, et ça a vraiment un goût différent. Et on ressent plus la sardine. Et je crois qu'elles sont également sans, sans arrêt, je ne suis pas sûr, celle là Je ne saurais pas vous dire, c'est pas noté de toute façon. Euh, mais elles sont extrêmement bonnes. Donc c'est pour ça que j'en ai également quand même cette boîte sur ça. Parce que pour moi, c'est vraiment les meilleures boîtes de sardines à ce niveau-là, et euh, elles sont vraiment extra. Après, évidemment, j'ai d'autres choses comme ça, comme des filets d'anchois. Euh, ça, c'est parce que mon père aime ça, et du coup, c'est histoire d'en garder de côté parce que bon, euh, c'est extrêmement salé, mais bon, voilà, si jamais il euh, y a un souci, comment dire, un effondrement ou autre, <rire> on est un petit peu tous pour là, euh, tout cela pour là, tous là pour, là, quand même, euh, tous là pour ça, hein, au cas où. Ben, disons que ça fait écho à des souvenirs je pense et par exemple pizza à l'anchois ou autre et ça peut permettre d'avoir euh, voilà, de bonnes choses en tête. Donc des petites boîtes de, sardi, de, de filets d'anchois, vraiment très sympa aussi, je vous conseille. Pour les macros, alors j'ai fait énormément de tests, je vous assure que les macros j'étais assez blasé, en général il y a beaucoup de goûts différents sur les macros. Vous en avez euh, à la tomate, aux huiles piquantes, euh, à la moutarde ancienne, euh, avec différentes sauces. En général, pour moi, c'est assez euh, dégueulasse. <rire> en général, vraiment, sur les macros, j'étais assez déçu. Euh, en tout cas, là, c'est de la marque Sopiquet. Pour moi, les meilleurs, actuellement, c'est ceux à l'herbe de Provence. Ils sont à l'huile et à herbe de Provence. Et c'est actuellement ceux, donc euh, macro grillés, comme vous voyez, euh, c'est ceux qui ont le meilleur euh, rapport... Euh, goût pris si on peut dire et même dans l'ensemble, en termes de goût euh, donc ceux aux macros, c'est pour moi actuellement les meilleurs hein, euh, enfin les macros aux arts de Provence, désolé donc voilà pour ça, euh, en tout cas donc niveau thon et autres, donc je vous conseille les macros les boîtes de thon, je vous ai fait le bon article juste avant, le pâté je vous conseille d'en avoir quelques boîtes ça peut être pas mal pour de la rondeau ou autre et même euh, mentalement après il y a le cornet de bif qui est plutôt cool. Euh, enfin qui est plutôt cool parce que c'est assez neutre. Vous en avez d'autres, c'est des boîtes de jambon aussi. Plus exactement le, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais je n'ai pas encore testé donc j'ai pas d'avis sur ça. Euh, après tout ce qui est préparation, donc lentilles, carottes, petits pois de carottes, c ça passe très bien. Justement on a un petit peu d'haricots verts ici, d'haricots beurre. Euh, donc sur ça, ça passe plutôt pas mal. Là par contre, je vais vous faire un petit peu l'article des choses qui ne sont pas bonnes à avoir justement et qui sont extrêmement dégueulasses comme dans la variante des macros où il y en a certaines qui sont à, à gerber carrément. Donc je vais vous faire ça. Du coup, on est toujours sur la suite de ça. Donc là, sur un petit peu les conserves qui ne sont pas bonnes du tout parce qu'il y en a quand même hein, malheureusement. Euh, au niveau des, alors des plats préparés Alors ça c'est un petit peu euh, Quelque chose qui m'emmerde pas mal quand même Alors donc vous avez Les pâtés là en général Hop là ça se fout en braque C'est pas euh, ça dégage Donc les cornets de bif et machin Ça de côté les prat, les, Pour moi les plats préparés Les plus dégueux actuellement C'est tout ce qui est en euh, sauce entre guillemets Tout ce qui fait écho au coq au vin et bœuf bourguignon. Ces deux conserves-là, euh, donc c'est côté table, de la marque enfin marque Robert côté table. Pour moi, j'ai testé ça, euh, c'est vraiment les pires. Parce que la sauce est à base de vin et bon, je vais pas cracher sur la qualité qui est employée pour ça, mais vous vous, vous vous doutez bien que la qualité est pas folle. Le, donc la sauce est pas ouf, les accompagnements non plus, et la viande est plutôt considérée comme euh, bah, pas vraiment de la viande vu qu'il y a limite plus de gras et de tendons que de viande, donc c'est vraiment pas ouf pour ça, donc ces deux là, coq au vin et bourguignon, ça peut peut-être vous faire de l'œil, mais je vous les déconseille absolument, <rire> c'est vraiment pas bon et ça c'est vraiment un truc que je vous conseille pas du tout, donc vraiment à ne pas avoir. Après, vous avez les saucisses lentilles. Donc ça, celles-là, elles sont plutôt bien. C'est assez simple. Hein. Pour moi, c'est un petit peu les saucisses lentilles comme ça. On est du même niveau que le pâté NF ou le pâté en, thé, en conserve. Ça se mange. C'est pas incroyable. C'est bon, c'est correct. Mais c'est pas un truc de ouf non plus. Donc euh, mitigé. Mais ça le mérite d'être là en tout cas. Donc... Les, euh, tout ce qui concerne les, euh, les nouilles instantes à avoir. Après bon, si t'as pas de source d'eau, bah, t'es baisé. Donc c'est pour ça qu'il y en a, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Ça peut, être à avoir, euh, voilà. ça peut être à avoir. Moi je trouve que ça peut être intéressant, juste à faire chauffer un truc, à faire chauffer l'eau. Limite, entre guillemets, bougie pareil, tu passes deux heures peut-être à faire chauffer le truc. Mais au moins t'as de quoi bouffer, bon voilà, c'est passable, je... c'est pas un truc de ouf non plus, hein, c'est pareil mais voilà, euh, dans la variante des table donc là des coq au vin et de bourguignon par contre vous en avez certaines qui sont vraiment bonnes, comme le mijoté de mouton, où il y en a une autre au poulet également, je crois que c'est poulet curry celle là pareil, elles viennent d'intermarché je crois, donc peut-être pas les deux là, mais en tout cas, mi, euh, mijoté de mouton et il y en a une autre au poulet, poulet curry, où il y a 2-3 variantes elles sont très bonnes pour une personne. C'est justement sur ça que j'avais testé au début pour chauffer les conserves. Donc justement, j'avais fait une vidéo pour chauffer les conserves. Bon, je vous la mets en fiche. Donc sur ça, vraiment top. Par contre, on a toujours d'autres variantes, d'autres choses qui sont euh, mangeables, mais euh, qui sont là, on va dire, juste pour te remplir le ventre, si on peut dire. Je veux parler des cannelloni pur bœuf et des raviolis bolognaise. Alors ça, euh, malheureusement... C'est pas incroyable non plus. Euh, les raviolis, pour moi, on mérite d'être un petit peu meilleur en viande et en sauce tomate, qui permet d'équilibrer un petit peu plus le goût avec le goût des pâtes assez fades. Par contre, les cannelloni, euh, pareil, celles-là, je vous les déconseille. Vraiment, elles ne sont pas ouf du tout. C'est, euh, disons que si vous les avez en cave ou en réserve comme ça. Si t'es vraiment dans la merde, <rire> si t'es vraiment en mode, euh, bon, il euh, n'y a plus de bouffe dans les magasins et tout, si t'as ça de côté, bon, tu seras content, évidemment. Mais, euh, entre guillemets, pour te faire du bien à un, un instant T, c'est pas, pas fou. Franchement, c'est pas fou. Donc, pour moi, c'est du style euh, des conserves à pas forcément avoir. Les raviolis bolognaises, c'est un cran au-dessus, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc, mm, moyen, vraiment moyen. Euh, ce qui concerne les spaghettis bolognaises, j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc euh, au cas où je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Si, je, si justement ce format-là de vidéo un petit peu fouillis, mais avec plein d'explications, euh, vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like au cas où à vous abonner, à partager les vidéos. Je sais que ça peut paraître relou, qu'il y, y a beaucoup de personnes qui vous le disent, mais actuellement sur la chaîne, on n'est même pas 300 abonnés. Donc il y a besoin d'une communauté, ok Donc si vous pouvez participer, je vous sens... Je vous, serait très reconnaissant et n'hésitez pas à le dire en commentaire ou justement je pourrais vous signaler pour une prochaine vidéo et dire c'est grâce à toi ou grâce à toi ou grâce à toi qu'il y a eu tant d'abonnés et que euh, on est plus sur la chaîne donc voilà à part et fait donc spaghetti bolognaise pas forcément trop testé donc ravoli machin truc donc voilà alors là on va passer encore sur autre chose qui n'est pas extrêmement dingue alors attention c'est tout ce qui concerne les quenelles. Alors là, <rire> ça aussi j'ai assez déçu. Euh, les quenelles. Euh, donc toujours acheté du côté de Leclerc. Alors, elles présentent plutôt pas mal. Hein. Sauce bien lustrée, bien, bien nickel et tout. En général, c'est moyen. On est un petit peu du même niveau que les cannelloni pur bœuf pour moi. Ça se mange, mais faut des épices pour relever le truc. Vraiment, euh, très, très clairement, les quenelles au saumon, donc sauce normande, sauce financière, sont pas dingues. Sont vraiment pas dingues. Bon, par contre, les sauces financières, il y a vraiment des morceaux d'olive dedans. Donc, c'est un petit peu plus quali sur ça, je trouve, et de champignons également. Mais le goût... Enfin, euh, voilà, tu le bouffes avec du riz, mais le, le goût est vraiment pas ouf. Pour moi, c'est vraiment très limite. Sur ça, c'est vraiment très limite. On en a une autre aussi, je crois, que sauce champignons... Euh, qui n'est pas dingue non, non plus. Pour moi, la meilleure des, des petites conserves comme ça quenelle, pour moi, c'est les natures. Ce qui est plutôt étrange, parce que tu dis que les natures elles baignent dans la flotte, du coup, euh, qu'elles pourraient être complètement euh, gorgées de flotte et dégueulasses. Et au final, pas du tout. Euh, C'était même le contraire, j'ai trouvé. Alors par contre, elles ne sont pas du tout dans un format comme ça, en, en forme quenelle, euh, allongée, arrondie ou autre. C'est des petites quenelles un petit peu euh, grosses comme le pouce, hein, pour visualiser le truc, comme des petits cylindres en fait. Et euh, donc des petites quenelles à l'eau, vous retirez les 80% d'eau, les 90% plutôt, vous avez goûté le truc, et vous, vous les faites juste à la poêle, vous les faites revenir quelques minutes, puisque ça les dort un peu, et les manger nature, pour moi c'est les meilleurs <rire> Donc c'est vraiment euh, assez hallucinant, je trouve, sur ça. Donc pour moi, les quenelles, euh, et je pense qu'elles sont aussi mangeables, euh, un petit peu comme des knacky balls, vous voyez, juste vous les, vous les réchauffer, vous pouvez même limite les manger froides comme ça, cure-dents euh, et autres, ça pourrait passer. À défaut de celle là où évidemment, tu peux bouffer froid, tout ce qui est là, tu peux le bouffer froid, mais euh, le goût sera bien plus pénible que si c'était réchauffé. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais il y en a d'autres qui sont vraiment euh, dégueulasses. Donc je vais vous faire... Euh, on va essayer de les regrouper. Mais voilà, donc en gros, vous avez toutes les quenelles et les sauces quenelles. En tout cas, je parle en conserve. Hein, parce que vous avez des quenelles que vous pouvez acheter fraîches, en barquette, avec une sauce financière dans un bocal en verre, ou sauce nordique, ou des trucs comme ça, qui sont très bonnes. Je dis pas, moi j'adore les quenelles et la sauce comme ça. Mais en conserve, pour ce que j'en ai testé, c'est pas bon donc vous avez les quenelles, vous avez les plans sauces donc bœuf bourguignon, coque au vin tout ce qui est à base de vin rouge et dans cette variante là je vous déconseille fortement aussi les cannellonis pur bœuf je vous les conseille pas non plus et les raviolis bolognaise, ça peut être pas mal à voir C'est à manger nature ça colle un peu plus c'est pas mal mais euh, bon c'est pas un truc de ouf non plus Disons que pour un repas, ça passe, mais euh, si tu en bouffes euh, 15 boîtes, je pense qu'au bout, de euh, bout de la cinquième, tu vas vraiment être blasé. Donc euh, voilà. Et on va terminer juste sur les grosses conserves et on sera bon sur, cette, euh, sur ce stock-là. Ok, et donc là, on va terminer sur un petit peu les gros formats de conserve euh, qui sont plutôt pas mal. Je vous ai un petit peu parlé au début de ça. Donc évidemment, pour moi, euh, en termes de plats préparés, c'est un petit peu plus compliqué en grosse quantité. Euh, tiens j'aurais dû ailleurs y quelque chose à rajouter donc pour moi euh, ça peut être pas mal d'avoir des choses comme des haricots verts haricots beurre euh, juste en boîte comme ça qui puissent être au cas où donc bah, pour entre guillemets 4 personnes en grosse quantité qui puissent être fait pour euh, voilà juste t'as une poêle tu chauffes tu fais à l'haricot au cas où tu les manges entre guillemets froid mais bon au cas où ils ont toujours beaucoup de nutriments et sont mangeables assez simplement ok donc pour ça deux boîtes de chaque, bon, à voir. On a tout ce qui est euh, saucisses-lentilles. Donc là, vous avez des petits formats que je vous ai montré juste avant, mais là, c'est la version grand format. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça se mange très simplement. Les petits petits salés lentilles sont un cran au-dessus, je trouve, parce qu'il n'y a pas uniquement des saucisses, mais il y a aussi des bouts de viande avec des carottes et tout. Donc c'est un petit peu plus quali en termes de, euh, de, de, de, de qualité, de coupe et compagnie, mais ça se mange quand même très bien aussi. Donc vous avez ça. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais il euh, y a les choux de garnies. Alors ça, ça c'est vraiment euh, quelque chose à avoir. <rire> William Sorin, bon voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de pub 2. Mais c'est vraiment de la qualité sur ça. Vous avez bon énormément de chou évidemment avec du jus. Euh, mais l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment faire revenir ça, le réchauffer tranquille. Euh, vous avez voilà, saucisse, des morceaux de lard, de, de porc à l'intérieur. Et c'est relevé. Ça a vraiment du goût et pour moi les choucroutes comme ça, donc c'est vraiment top à avoir comme ça. Si vous en avez peur d'en avoir entre guillemets un peu trop, bon, ce qui serait étonnant pour une réserve, on va pas se mentir. Vous les avez aussi en petites quantités Donc moi principalement tout ce que j'ai acheté c'est du côté de Leclerc et quelques petites choses comme le, les, les sardines et autres à Intermarché. Mais justement je vous conseille ça de tester euh, de tester certaines choses, euh, je sais pas moi à Carrefour, d'autres à Auchan, d'autres à Leclerc, d'autres à Carrefour à euh, casino excusez moi de tester un petit peu tout et de voir justement ce que euh, vous aimez ce qui pour vous colle euh, à vos moyens et euh, à ce que vous voulez faire pour votre réserve et également ce qui vous fait kiffer donc comme les conserves ou le, la euh, pâte à tartiner euh, des bonbons euh, n'importe des choses qui aient du chocolat ou des choses comme les, les crèmes de marron et autres que je vous ai montré au début de la vidéo qui sont extrêmement importantes pour moi avoir autant pour le confort que aussi pour changer de goût parce que c'est ça qui est aussi embêtant, c'est que si tu n'as que des mêmes conserves, bah voilà, c'est bon, tu ne varies pas un peu les plaisirs, bah tu restes d'y vite mal. Et de, de, de prendre du miel aussi. Mais du miel d'apiculteur, pas acheté en, en grande surface. Mais je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi. Donc voilà, la choucroute, petit choucroute, petit, petit salé, saucisse lentille. Pour moi, une des valeurs sûres où vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est le chili con carne. Alors, euh, oui, certes, ça te fera peut-être péter, mais... C'est le meilleur. Pour moi, le silicone carnet en conserve euh, de l'éclair, c'est le meilleur qui est sur le marché en tout cas, que j'ai pu tester jusqu'à présent. Parce qu'il est au piment de cayenne et le piment de cayenne, ça arrache. Donc autant vous dire que, bon, ça arrache pas la gueule non plus quand tu le bouffes, Mais c'est relevé, ça a du goût, tu n'as pas besoin de sel, de poivre ou autre. Tu manges comme ça direct et c'est nickel. Et tu as un bon goût en bouche, tu vois. Donc pour moi, enfin moi j'adore le silicone carnet, mais franchement, celui-là, il est vraiment très bon. Évidemment, conservable 4-5 ans, ça ne change pas. Les conserves, on est tous sur le même niveau. Donc ça reste au frais et ça ne bouge pas. Et pour clôturer cette session euh, conserve, je vais vous parler de ceci. Alors ceci, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. C'est des conserves aussi euh, qui sont un petit peu plus compliquées à trouver, qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui, moi, qui pour moi sont aussi euh, 4 crans au-dessus de toutes les autres. En tout cas, donc c'est des... Saucisse de Toulouse euh, excusez-moi <rire> Saucisse de Toulouse la belle rouge et lentilles verte du Berry ok donc voilà c'est les conserves de la belle chaurienne celle-là pour moi c'est les meilleures qui existent en termes de conserves euh, saucisses lentilles ok celle-là c'est vraiment les meilleures. écoute je crois deux ou trois balles à l'unité mais euh, c'est des gros formats ok des... j'en ai trouvé qu'un gros format ou alors vous en avez un petit format un petit peu plus gros que ça aussi euh, qui peut servir pour des euh, trucs de couscous, euh, de... Merde. de euh, saucisses lentilles ou autre, bon bref. Euh, donc pour moi, vraiment, si vous deviez juste en prendre une seule de tout ça, c'est les conserves de la belle chorienne. Vraiment, vraiment pour moi, euh, saucisses lentilles... Enfin, euh, saucisses de Toulouse, la belle rouge et lentilles vertes du berry, elles sont excellentes. Celles-là elles sont excellentes. J'en ai testé l'autre fois une boîte et j'ai vu cette promo-là où il y en avait trois. je n'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Vraiment, elles sont incroyables. Donc vraiment, Saucisses de toulouse, chili con carnet, petit salé, choucroute, euh, des maquereaux, euh, les miettes de thon, euh, petit navire, euh, quelques trucs de pâté, euh, voilà les cocktails de fruits, les crèmes blancs, à ne pas oublier. Crème en blanc, vous avez caramel, pistache, vanille, chocolat. Excusez-moi, vous en avez quatre types. Donc euh, voilà. Je vous ai fait le, le plus gros de, de tout ça. Ok, donc voilà, euh, on est sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'ai fait énormément de compromis sur tout ça. Il y a beaucoup de tests, il y a du plus, du moins, des choses qui sont vraiment pas bonnes et d'autres qui sont vraiment excellentes. Je vous conseille, vous aussi, de bah, vous appuyer sur cette vidéo-là, parce que tout ce que j'ai dit là, je ne suis pas allé au feeling. Hein. C'est vraiment des tests qui datent de plusieurs mois, il y a des choses qui sont faux au fur et à mesure. Il y a également, je pourrais faire des comparaisons avec des, des achats de repas stérilisés si jamais la vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur tout ça, au cas où ce qui fait écho, euh, nourriture de randonnée et compagnie, ça peut être très bon pour vous, euh, ça peut vraiment faire beaucoup de, de choses en plus euh, à savoir. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue si vous pensez avoir des choses à rajouter parce qu'évidemment là il manque des choses, hein. j'ai pas euh, rajouté donc le miel, euh, farine et tout petit quanti, euh, il hein, y a beaucoup de choses qui peuvent être rajoutées comme des boissons gazeuses également, ou de l'alcool ou des choses comme ça qui peuvent être euh, conservables longtemps mais euh, qui sont quand même, euh, qui peuvent être quand même très cool à avoir en plus à rajouter. Malheureusement, hein, je vais bientôt déménager donc c'est pour ça qu'il y en a un petit peu moins que, que ce que je voudrais. Mais, euh, mais voilà il y en a quand même une bonne partie ça te fait une bonne base en tout cas ça vous fait une bonne base je vous conseille de vous appuyer là dessus si jamais bah voilà j'espère que ça vous aura plu et puis bah c'était été A un à une prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous mets deux vidéos de chaque côté la dernière vidéo de la chaîne qui est sortie et puis une autre là au cas où euh, qui pourrait peut-être vous plaire aussi allez ciao